Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne box du mois de mai Ça y est, elle est enfin arrivée. Ça a été un véritable combat <rire> pour l'avoir avec la poste. Et le samedi, bah, la poste, c'était galère. J'ai eu peur parce qu'en fait, dans mon colis, j'avais euh, fait une autre petite commande sur chaîne box, un petit deal overload et quelques boosters qu'on s'ouvrira dans une autre vidéo, donc euh, voilà. Allez, ne perdons pas de temps et ouvrons cette magnifique boîte Allez, on sort le bébé. Et on ouvre cette beauté. L'œil du Millennium qui nous surveille toujours. Alors, oula, oula, oula, oula, oula. <rire> Trop bien. Bon, ça commence avec un magnifique petit Pins. Édition limitée de Yugi. Et ça, ça fait vraiment le taf. C'est un truc de fou. Donc, fanatique, bien évidemment. Euh j'adore les pins, j'avais dit que j'avais envie de commencer une petite collection de pins sur vidéo, et grâce à chaîne chainbox, je crois que je vais arriver à terme de cette collection, donc un ah énorme merci super produit, deux petits boosters, les anciens gardiens, donc les derniers boosters qui sont sortis bah, là, au mois de mai, hein, début mai, donc, on va se les ouvrir du coup juste après, un deck de démarrage, le briseur de code alors ça c'est super cool parce que c'est un vieux deck, et euh... enfin c'est un vieux deck, c'est un deck sorti il y a quelques années mais il y a d'excellentes cartes dedans euh, pour ma part, <rire> c'est les couleurs, mais il y a beaucoup de cartes que j'aime bien. Euh, bah, Force de miroir, entre autres, euh, euh, lien, lien assassin, Bitron, chevalier blanc Cybers, enfin c'est vraiment un deck Cybers tout dedans. Il y a le décodeur bavard et j'en passe. Enfin bon, ça fait partie je crois des premiers decks que j'ai acheté quand j'ai repris, euh... non pas quand j'ai repris Yu-Gi-Oh. Mais bref, ça fait partie des, des decks que, que j'étais content d'acheter pour apprendre à jouer les liens surtout. Donc voilà. Ensuite, nous avons des sleeves transparentes, euh, japonaises, des, des sleeves japonaises, Ultimate Guard, alors pourquoi c'est japonais sleeve Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça fait comme différence en fait, à part que. peut-être du Japon, sommes étonnés, non c'est écrit en français Pourquoi japonais sleeve du coup C'est parce qu'il y a un format particulier pour le CG. Ça je ne le sais pas et... ah. Oh. Alors, si je ne dis pas de bêtises, protection des fermetures magnétiques, etc., c'est des. Euh, voilà, c'est des grosses sleeves en plastique pour mettre justement des, des cartes hyper rares ou qui cotent. Et ça peut être très utile bah, pour, les, pour, les, pour les cartes collector que vous voulez garder en excellent état parce que c'est dur. Donc, elle ne s'abîmera pas, quoi. Ok, bah écoutez. J'étais pas prêt à ce qu'il y ait un deck. Franchement, j'étais pas prêt au deck de structure, aux petits pins. Bon, les deux boosters, on s'y attend parce que euh, voilà, c'est le petit produit qu'il y a à chaque fois. Donc, on va s'ouvrir ben, ces deux petits boosters. Et on va voir ce qu'on va voir dedans. Parce que je, je n'ai pas ouvert mon ancien si gardien encore, puisque j'ai commandé quelques, quelques boosters, quoi. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a du Ananta, le dragon maléfique. Origine Ogdoadique. Ah oui, c'est vrai, c'est un nouveau truc Ogdoadic. Flogos l'infini Ogdoadique. Megabilus, Ursatic. Ah, c'est vrai qu'il y a du Ursatic aussi dedans. Tenue Solfacore. Ah C'est le nouveau truc musique. Et le pot des riches. Oh, bah parfait, ça va aller dans ma collection des riches. Et Ah, solfacor Angelina. Angelia, pardon. Qui est, euh, du coup, euh, la pendule. Mais je crois que c'est que des monstres pendules dans les solfacor il me semble. C'est pour ça que je suis pas très attiré, parce que moi, j'ai des pendules c'est vraiment pas mon truc du tout alors sacrifice au dieu serpent, j'aimerais bien euh, le, le, la carte magique qui va avec les serpents là, la chute de serpent. je crois que ça s'appelle tenue solfacor oh Venom Niga, déesse serpents venimeux origine Ogdoadique. le pot des riches à nouveau mais attendez c'est le même que j'ai eu tout à l'heure ah oui c'est la même rareté, ok je pensais qu'il y avait un ultra et un, ok, autant pour moi mais bad, recharge chevalier ardent, et eh, et eh, et eh à nouveau, Do, Sol, Fakor, mais cette fois-ci, c'est Kutia, donc ouais, c'est bien que des monstres pendules qu'il y a dedans. Bon, on a quelques petites cartes sympas, il hein. faut dire ces nouveaux archétypes qu'il y a dans ces boosters anciens gardiens. Donc, voilà. Que penser de cette box Bah, écoutez, moi, je suis hyper satisfait. Euh, on a des produits vraiment cool comme le, le Pins, je veux dire, c'est des produits qu'habituellement, euh, on voit, on ne sait pas quoi choisir, et là, l'avantage avec box, bah, c'est qu'on en a un, donc euh, voilà. On a euh, des petites sleeves, toujours, et ça, c'est vraiment le truc qui est utile, parce qu'on a toujours besoin de sleeves, quand on est collectionneur, qu'on est joueur ou autre, toujours avoir son stock de sleeves, c'est super cool. Bah, du coup, les cartes cases, -case, alors, euh, je crois que c'est un autre nom, euh, premium protection, mais le deck de structure, donc, du coup, qui fait plaisir, et les deux boosters, mais surtout, moi, le, ce deck de structure, bah, j'étais pas prêt, c'est la petite surprise qui fait, qui vraiment son truc. Alors, je me demande s'il va y avoir des decks de structure différents, parce que je crois qu'il y a les briseurs de code, et il y en a un autre bleu, ah oui, le deuxième, c'est l'attaque du lien. Donc, ça doit être soit, soit on le briseur de code soit l'attaque du lien. Je sais pas, je sais pas du tout. Je vais aller regarder, du coup, euh, ce que mes confrères ont ouvert. Et je vous conseille de faire de même. Et surtout, n'hésitez pas à faire vos commandes sur chaînebox.fr. Et c'est même pas un partenariat, puisque bah, moi, c'est avec plaisir que tous les mois, je l'achète. Et que bah, j'ouvre ces box. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour l'ouverture, bah, du coup, des autres petits achats que j'ai fait sur chaînebox. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. I <laughs>